Eh bien bonjour à tous c'est Sevenix, j'aimerais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo bonus qui a été tournée et montée juste après l'épisode 125 C'est à dire euh, l'avènement du dieu de la destruction Topo Cette vidéo n'était pas sortie car j'ai dû travailler sur d'autres projets et avec le temps j'ai zappé que j'avais fait cette vidéo Et comme je l'ai retrouvée récemment je vous dis que ça allait être cool de vous la proposer durant cette semaine où il n'y a pas d'épisode Dragon Ball Super Donc euh, bon visionnage et euh, voilà eh bien bonjour à tous, c'est Nick Xialef, le grand. Le grand Ouais le grand, le beau, Nick fermé. Me... Bienvenue dans le Quad Dragon Ball. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder le fameux choix de moustache gris. Moi ça moustache gris, tu. tu vois quoi Ouais, j'ai bien dit moustache gris, après crâne chauve et crâne gris, nous avons moustache gris. Bref, revenons à nos moustaches. Et la prochaine fois que tu dis moustache, viens chez toi, je te casse ta bouche donc dans cet épisode 125 notre poteau topo il a bien changé hein. ah mais la preuve Xelé et moi on se foutait bien de sa gueule dans la dernière vidéo là qui va vénère le gros topo avec ses petites moustaches là je parle pas de ma moustache ah mais comment dire que maintenant le topo là il est devenu chaud hein. ah mais le père noël il a géché ce bâtard hein. avant il enchaînait les justice Flash, maintenant il enchaîne les akai ah mais gros je crois il s'est cru pour Valérie d'Amido il est là il refait la déco du terrain il s'est cru sur AM6 je sais pas quoi là et le pire Regardez comment il a compressé Freezer. Wesh, il voulait faire du jus de Freezer, le chef kebab là ou quoi là Ouais, parce que oui, pour moi, Topo me fait carrément penser à un daron turc maintenant, ce bâtard. Mais bref, revenons au sujet principal. Avant de devenir un Akashin, Topo était juste un candidat à ce poste qui se battait au nom de la Justi afin de protéger son univers de quelconque menace. Cependant, il pensait que la justice suffisait pour mettre l'or dans un univers et par conséquent, un Akashin n'était pas indispensable. Mais si jamais un danger venait à arriver dans l'univers 11, il faudrait quand même qu'un jeu de la destruction soit là. Et sachant que Vermouth veut prendre sa retraite, Topo a été désigné comme successeur à ce poste. Un peu à la manière de Whis qui entraîne Vegeta et Goku, Marcarita, l'ange de l'univers 11, a commencé à entraîner notre fameux Topo afin de l'initier à devenir un probable futur Akaishin au cas où. Topo doit donc faire un choix. Se contenter de la justice, ou bien laisser tomber cette dernière et tout faire pour la survie de son univers. Eh, hey, perso, moi, je trouve qu'il y a des choix plus importants dans la vie, gros. Ah ouais, comme Bah, je choisis Eat ou Freezer pour compléter ma team sur DB Fighter. Mais du coup, quoi de mieux qu'un tyran cruel, maître dans l'art du bâtard, qui cependant excelle en politesse, alors que c'est une pourriture Quoi de mieux que Freezer pour faire trancher Topo À part évidemment un Tacos XXL double samouraï merguez. Mais Nick Taras, si tu crois ta future femme, ce serait un Tacos, frère Enfin bref, pendant que Topo affronte ses 17, Freezer interfère en le mitraillant le dos tout en le provoquant verbalement Il y a donc une supériorité numérique, le justicier a subi une injustice qui au final a failli lui coûter l'élimination Et ça, bah il en a bien conscience, il ne peut pas se permettre d'être éliminé De plus, les provocations de Freezer ont tout simplement alimenté encore plus la rage de Topo qui abandonne la justice et se consacre à la survie Sous les yeux étonnés de l'univers 7 et le sourire de Ben Mons. Topo a donc pris la décision d'abandonner la justice, de voir au-dessus que le bien et le mal, tout ce qui compte désormais c'est la survie de l'univers. Il reste 5 minutes dans le tournoi du pouvoir. L'univers 7 va-t-il trouver une solution pour battre Topo, le futur dieu de la destruction Et Jiren Euh... Jiren le gris En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur le chef kebab, ça m'intéresse. Et je vous dis à mercredi prochain dans le Quad Dragon Ball. Et comme d'hab, si t'as aimé, tu mets un j'aime. Si t'as pas aimé, tu mets rien. n'hésite pas à partage la vidéo. Bye